<mio> Il est mois qui est Ok, je crois que ça va aller. On, on se dit bye hein? Bonsoir monsieur, bonsoir. Oui, papa, oui bonsoir, comment tu vas eh, Ça va. Oh, tu, veux? Eh, bo, eh, tu veux dire quoi Tu veux dire euh quoi Ouais, ouais, ouais, je cherche quelqu'un pour s'occuper de. de de mon garçon à la maison. Ton garçon ouais Ouais. Moi je peux faire ça. Tu peux faire ça Oui. ok Tu es maître Oui. Tu peux supporter mon garçon On te On est Oui. Oui. Oui. Oui. Tu es célèbre professionnel. Non? professionnel ah, ok mille. ok ok. Mais tu prends combien? Je me laisse célèbre de 5000. Oh c'est 5000 c'est beaucoup. tu sais? Ah c'est 5000. Oh ya dans le van. Ah ouais. Antoine ah avant on c'est. Non. On a tchibou pourri. On a tchiba. Ok. 5000 5000 ça va aller. Mmh. Mais j'ai appelé une personne. C'est 5000 miajo miajo c'est 5000. Okay, okay, okay, okay. je pas. Viens ah! Oh gosse. Yeah. Viens, viens, viens oh. pas, tu fais ça. Non, non. <rire> Et viens mais voilà. bon point Où point Et où bon moto bon, Tiens. Hey! Il, il est tout faux, hein. Eh. Eh. Eh. God, appréciez auprès <laughs> de moi. Ah. Est-ce que what? es es on peut On peut là. On peut On là On On On On On On On Ok, capable. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hey!